YouTube, j'ai réussi à faire avec ESK Saxi et euh... on a fait une game de ouf. En fait, c'est même, elle est pas forcément ouf, mais on l'a gagné. Et ça, c'est le plus important dans un lobby où t'as que des mecs avec des armes en or et en diamant. Like, commente, abonne-toi. Bisous. Pick. Oh il rend fou le, le mate Il, il a dit que c'était nouveau super. En fait il a, il a pigé que je streamais C'est bon C'est devenu le frérot Bizarre ça hein Let's fucking go boys <rire> Yeah le mec il est pas trop chaud là maintenant Je l'aime bien moi Ouais tu vas avoir du temps de tu vas voir les mains Oh la la la la la c'est vrai que c'est le nouveau Superstorm, mon spawn hein Et je dis bien mon spawn Comment ça c'est mon spawn <rire> Mec, je l'ai annoncé dès que je l'ai vu sur la carte Je suis avec toi, E.S. C'est pas E.S, je porte de l'essence mais attends, mais j'ai quoi là Vas-y, Tire dedans je me... Tire pas dedans Allez. Tire dedans, Tire dedans, Tire dedans, Tire dedans, ouais. nice. Oh Oh Nice J'ai tiré dedans, j'ai tiré dedans, frérot, moi Je les ai au sués à la truc. Nice. Bien joué. Oh What oh, the oh. fuck Oh, clip that shit Il est crack T'as des plaques pour moi, tu vois Euh... Je les lâche. Je, je bute ce mec et je te les lâche. Ouais, il est crack. Attends, moi d'abord, je bute un mec finir, en bas. Derrière-moi, derrière-moi, derrière-moi, derrière-moi, derrière-moi Il va finir, il va finir Oh, Saxy le héros Oh, le, le héros Oh, le héros, la cover m'amène! Oh putain, c'était tendu là. J'ai plus de plaques, ES. Y'a un mec devant, en chaud. Oh, je l'ai nos scopes Non, non, non, t'as buté le mec à, à tes pieds, frérot. L'autre, il s'est échappé. Oh. Oh. Là-bas, sac. Je te les craque, je te les craque. Crac, crac Ah, oh, ouais, voilà, enfin, il manquait une balle pour le crack. Oh j'ai loupé, frérot. Désolé, loupé, ma poule. Oh putain. Oh. Ah là, c'est j'ai kiffé. Hein. Lol, c'est les mecs du dans le trou. Tiens, regarde, mais balance, les gars, go leur balancer les trucs et faites-les sauter. Y a des mecs, sur moi Ah, je peux pas, moi, les gars, je suis bloqué, là. Faut que je remonte et tout, là, c'est rouge une une une Ah, c'est quand t'es bloqué, bloquer. Je, je me suis fait défoncer. Mais les gars, c'est trop incroyable. <rire> okay. Je suis avec toi je suis avec toi, je suis, enfin je suis vraiment pas loin En bas encore oh. En bas, en bas Plutôt de lancer. Molo Silence de mort Bien joué C'est a tiré là Il y a encore un mec dans la grotte, ah mais c'est ça la, la grotte. grotte de Rack qui me... Là. Ah, c'est ta fameuse grotte! Oh, je vais sur la montagne il est monté. Cool. Je vais des sacs, je vais ah, des sacs, je vais des sacs. Ah, j'ai compris, j'ai compris, ça te la tête. Il est crack. Faites gaffe à votre gauche. Je suis dans ton cul, ES, je te laisse me voir. Je suis dans ton cul, ES. J'entends bien un autre mec encore. Ouais, mais c'est trop de temps. Ça court, ça court, ça s'échappe de mon côté. Ouais, c'était lui, c'était lui. Je suis content, j'ai un frag, les gars. Pasta ou pizza Pizza. Mmh. Les pastas de la maman. I <rire> like baguette. Yeah, mama. baguette, croissant au fromage. Mmh. Mmh. I like it, right. Descends la rivière. Tu sais, toutes les, toutes les sources, madame, à des villages. Il y a des villages ça. et il y a de la vie. On va réfléchir comme, comme à l'époque. Et je passe un coup de téléphone pour voir. Oh, les gars. Comme dans Man vs Wild. Vas-y, man versus wall Euh, ouais, non, je me barre. Les gars, vous êtes pas Les mecs, pour une raison inconnue, j'ai perdu mon arme. Genre, elle est tombée. Oh non. Attends, a un avion qui est tiré dessus. C'est moi ou il a allumé la télé, les gars, le frérot? Ouais. Ouais, je comprends pas. Comment je peux mourir aussi rapidement en fait? Je comprends pas. Tu savais que les paras elles faisaient, elles faisaient rien? Oh non! Vest, t'inquiète, tu sais que je suis ton, ton pote, hein? Ouais? Je viens de foutre une frappe sur toi là. Des balles de quoi? C'est l'avion qui me tire dessus. Attends, je viens le copain. Je viens le copain. Je t'ai fait un travail sur ce fight là. Il a pété les plombs. Les gars, c'est vous qui avez pris mon stuff? Un mec qui a un HP qui nous a tiré dessus. Nice, un avion. Ah et... il une trappe sur moi Pourquoi t'avais ça ouais, Parce que c'était Bordel pas et j'étais flash Tu sur quoi chaud. Mais regarde, je Mais rien en fait j'ai ramassé une arme je sais pas oh ce que c'est Y'a encore oh, des oh, mecs là -bas. What En fait je, je suis avec une arme qui bouge pas mais, mais je sais pas si elle fait mal en fait Il est où le frérot euh, Il est full crevé frérot Il est, il est tombé de la montagne et. Il est mort de chez mort hein. Y Y'a des mecs à droite hein. Il y, euh, y, euh, y avait trois connards là-bas. Après il go split les gars, on se fait kiffer. Non non non non non bah attends. Trop map, trop, euh, Comment Ah non non. non, non. <rire> oh, bâton, en vrai j'ai pas entendu, t'aurais pu me lâcher la. Oh mais elle est bien montée là Autant tout à l'heure c'était pas ça Je suis les mort les gars je remets, je remets un drone. -us. Vous pouvez juste les gars tuer ce mec en bas T'inquiète, t'inquiète y a un mec tutorial juste à côté de moi J'ai pas de visio, je suis oh, à terre. Oh le chien tutorial lui aussi, je le confirme, c'est bon C'est bon Ouais c'est bon Ah, oui. bon ouais, bon. ah, je ah, bon. suis bloqué dans un jardin japonais Ah, il en est Tu sais ces jardins qui montent là où t'as, je sais pas combien d'étages Attendez, je prends une prime la cible mise Pourquoi t'as fait ça pour qu'on ait une info oh, oh. Ah ouais de ouf, t'as raison, bien joué. Non, Et, qui passe, hein. Et ils s'arrêtent, ils viennent pour nous clairement. La cible ouais, ils sont là pour nous. Léa, ils sont là pour nous faire l'anus. Hein. Un, un qui craque. crack. Un qui qu est, qu est un HP. Celui qui est à gauche, un HP. Je tente un petit couteau, hop ça part. One shot J'ai toujours pas eu mon, mon kill validé en haut les gars. Oh, elle, elle, elle a chi en fait l'arme. Elle bouge pas mais. Euh... Et elle tire pas quoi. Ouais voilà. Attends mais j'ai pas eu mon kill là. C'est varié. Il va y avoir un gars là Non Ok. Alors là je vois personne. Ah non mais il était ici, frérot. Hop Non il moi me, sorry. I, I try new, uh, new weapon. Vous voulez monter sur l'avion, les gars? Et euh. euh ouais, non, genre, genre, on claque un drone juste avant? Non, t'es pas chaud? Bah, c'est pas grave, je vais le faire tout seul. Go go s'acheter euh, Autoréa, non? Je ouais. chaud. <coughs> je pense pas en avoir besoin. besoin. Merci, Saxy. On voit personne, les gars. Non. Je crois, dis-moi que tu vois des gars. Euh. J'ai claqué le drone juste avant. Juste avant j'ai rien oh, on passe dans la zone hein, tu peut-être hein. je sais pas si s'ils ont fantôme ça marche tu sais le survol j'ai rien les gars. c'était bah, ça. Enfin, j'ai j'ai quelques gars ok y'a un peu plus de monde euh, là je ah ouais bah, c'est mètres ah bah c'est parfait c'est pas du tout l'opposé. ouais y'a a trois mecs de ce côté là ouais vas-y hein, on y va hein. ouais je pense qu'il va y avoir des fantômes ah c'est deux oui, teams c'est c'est une, une team de fantômes qui tire sur une autre hein. Non fantôme. Vas-y on arrive d'ici 10 minutes à peu près. Moi je Moi de toute façon je suis zone détective. Je pense qu'on va en tout temps, hein. bah... pas dire quelque chose temps. Bah... Je n'ai pas l'impression hein. Je sens que il va mourir. Non, tranquille. Non, je, je reste dans ma zone, je, je vais Tu veux un brancher ou c'est good Je veux bien en vrai, ça va être cool. Ouais. Ok, un au-dessus. Ouais. C'est un pas ou va vite Ah, regarde pas. parrain C'est en me rush les gars. Ouais nah, bah on arrive mais bon c'est long quoi. Ils sont en train de full contourner en mode pussy, incroyable. T'inquiète, moi je vais en sniper un ou deux frérot. On dirait qu'il a senti que je le regardais. De knock. Je prends pas de risque, je les push toujours pas. Un okay. J'ai la visite tu vois, je vois rien. Ils sont tous morts hein Alors. Hugo. Euh... <rire> Alors frérot. Hein Alors ben ça, ça jouait avec la MP 40 en or. Et la oh automate ouais. en or. Ah ouais. Non, non, non mais frérot, ça tra... quand je t'ai dit qu'on tombe que sur des monstres, c'est des monstres euh, hein. Ouais, Vanguard est sorti, hein. Crack T'en ai crack Un, je sais pas. J'arrive, je suis avec toi à Je suis avec toi ES. J'arrive apparemment sur son flanc. Ouais, j'arrive sur son flanc. on le tenaille. Il est en tenaille! Nice. Euh. Mais non, mais je vais. Oh, tu peux aller le réa, C'est toi qui as. T'as 22 000, tu dois réa les deux. Ouais, reste avec moi, reste avec moi. Vas-y, vas vas-y, vas-y, tu sais quoi. Hop, je, je me mets sur la gauche, un hein, poulet. ça, on la joue full ensemble la fin. Hein. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec! Euh, bah ouais, bah ouais, évidemment. Je me suis pas autorisé pour pas qu'il voit. Mais c'est une blague. J'ai eu la même chose juste avant frérot. c'est passé quoi là J'ai eu la même chose que toi. Non mais c'est. un Oh Oh Tu peux me réa E.S Tu peux réa, tout le monde. Non mais non mais non mais non mais les gars, il a les gars, il a non Je Ah ouais, t'es chaud. Non mais frérot, il non mais les gars, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé Il a no QS Après moi j'étais dans une position de merde, il devait me tuer tous les jours, genre j'étais ouais, en non de non Ouais man... non euh... mais non, moi frérot, il m'a retourné hein. Ouais. Ohlala, oh il rigolait. Lui il rigolait pas J'avais réussi à le crack mais c'est tout. Et maintenant dans les autres, j'ai trop peur qu'il y ait des gars allongés. C'est qui C'est bon. C'est moi qui ai tiré les gars. Il joue avec le truc de 45, alors que là il y en a 75 Déjà il y a une petite différence de chargeur qui fait que son arme est plus légère comparée à la mienne Ce viseur ce de 2.5 okay, suffi suffi ce, ce de suffirait-il Dans la maison ça se fait J'arrive pas à prendre la hauteur les gars, j'ai mes doutes sur le fait d'arriver en vie en zone Pareil, ici on n'y arrivera pas Pourquoi hein. vous n'avez pas passé par derrière Je sais pas Ok, we are dead man. Ben. C'est vrai? Yeah. <rire> on est mort euh, frérot. C'est vrai? Ouais. Mais non. Genre euh, ouais, c'est. C'est ça? Okay, c'est si. C'est complètement inaccessible. Ouais, je. Trop, je peux pas slide jeu. dans l'eau, c'est vrai. Ouais, on peut pas slide dans l'eau. J'ai pas d'argent pour ouvrir. P... Et je peux pas remonter la nage à contre-sens. Enfin. Non je vais rester allongé comme Vous ça Vous êtes 2 contre 3 les gars, 2 contre 3 Si c'est les deux derniers... 2 que... contre 3 ES fais moi avoir ma... ma... Oh, ma... C'est trop ma... fort à travers les maisons De quoi Tu tires à travers ouais. Montre, Montre un peu Oh le fils de pute le mec, Oh lui, lui le... à travers Oh le fils de pute tu Je suis de voir ce travers. que tu fais non. Oh ah, l'enculé C'est quoi cette. Let's go baby C'est ma première win Bien joué chaud ouais, cool. attends, attends mais du coup comment tu fais C'est quoi cet atout Bah éclaireur de combat il y'a trop de, de maisons qui. tu peux traverser en fait. Eclaireur de combat C'est à la base de survolter ouais, ouais. ça non, ouais. non.